Bonsoir. Je suis Guillaume Lano, candidat remplaçant sur la liste « On est là » pour les élections départementales en, départemental en Loire-Atlantique sur le canton d'Ancenis-Saint-Gérion. Je fais cette vidéo un peu particulière ce soir car j'ai un aveu grave à faire. C'est moi le responsable. Je l'admets, c'est de ma faute si nous ne nous sommes pas compris. Plusieurs personnes nous ont fait part d'une incompréhension après avoir reçu notre profession de foi, et plus particulièrement au sujet d'une petite phrase écrite ici. En faisant la synthèse de nos engagements significatifs pour préparer ce document destiné à éclairer le choix des électeurs le jour du scrutin, j'ai eu une formulation malheureuse. Car le mot « cultuel », donc qui a trait à tout ce qui touche au culte, n'est pas un mot très usité, on ne le voit pas très souvent. Et il ressemble vraiment beaucoup au mot « culturel ». Dès lors, vous comprenez la méprise. Imaginez lire dans un document que des candidats engagés dans la gauche de combat puissent annoncer qu'ils ne subventionneront aucune association culturelle une fois élue, ce serait le comble. Donc, soyez rassurés, vous qui nous avez vu manifester notre soutien à la réouverture des lieux de culture, vous qui nous avez vu manifester euh, euh, et soutenir avec les artistes occupant les théâtres Quartier Libre à ancenis saint géréon ou Gralin à Nantes, vous qui savez qu'on n'est pas insoumis si on n'a pas dans son esprit et son cœur une place réservée pour la culture et le savoir, nous subventionnerons bien évidemment les associations et manifestations culturelles. En revanche, et je vais le dire avec des mots plus clairs que sur notre profession de foi, nous appliquerons le simple principe de laïcité qui considère que la religion n'est pas l'affaire de la République et de ses entités. Et nous n'accorderons donc aucune subvention à des associations religieuses. Avec mes excuses pour cette petite imprécision, et au plaisir de vous revoir bientôt.